Salut, c'est Thierry. Alors ça y est, on est en 2019 et je tenais à vous souhaiter une excellente, une merveilleuse, une épanouissante année 2019. Maintenant que 2009 est là, qu'est-ce que vous allez en faire Bah oui, euh, une année qui démarre, c'est souvent l'occasion de prendre des résolutions. Alors je sais, il y en a énormément qui vont dire, les résolutions ça sert à rien parce que de toute façon, on ne les tient jamais. Mais si on ne prend pas des bonnes résolutions dans sa vie, en début d'année, quand est-ce qu'on va le faire Quand est-ce qu'on va le faire C'est quand même bon si on veut avancer, et pas juste laisser les journées passer les unes après les autres, c'est quand même bon si on veut avancer dans la vie, de se fixer des objectifs. Et le début de l'année, c'est quand même un bon moment pour le faire, parce que vous avez quelque part un, un jalon calendrier franc qui est là, et qui vous aide à savoir d'où vous partez, et puis vous avez tout le calendrier de l'année pour, pour, pour tout doucement jalonner vos objectifs dans le temps, et, et, et de voir comment vous souhaitez avancer. Donc, le début de l'année, c'est quand même pour moi un bon moment pour le faire. Alors, pour autant, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'en effet, c'est très facile de prendre des résolutions, et puis en fait, de, de, de juste pas... Euh, de juste laisser passer les journées quand même mais de ne rien faire au final pour que pour que vous avanciez. Alors, pas faire n'importe quoi, ça veut dire quoi Le plus souvent, ce qu'on fait, c'est que on se dit « Oh, cette année, ça y est, euh, je fais un régime. » Ou « Cette année, ça y est, euh, je vais faire tout ce qu'il faut, mais je vais changer de boulot. » Et on prend de ce genre de résolution par rapport à des choses qui, qui ne vont pas et des choses qui, souvent, euh, sont, sont assez dures. Ce c'est pas des choses faciles à traiter. Mais prendre des bonnes résolutions... Ça, ça peut se faire avec plus de légèreté que ça. Dans votre vie, il n'y a pas que des choses qui ne vont pas. Ah, sinon, franchement, vous avez une vie un peu triste. Donc, heureusement pour vous, il y a des choses qui vont bien. Puis les choses qui vont bien, ben vous aimeriez bien y être confronté plus souvent. Donc, pourquoi pas nous vous fixer comme objectif de dire « Je me sens vraiment bien quand je fais du sport. Je vais, essayer, je vais faire ce qu'il faut pour mettre en place les mécanismes dans ma vie pour en faire plus souvent. Et donc, je vais me forcer. Je vais prendre un coach sportif ou je vais prendre un salle ou je vais m'inscrire dans un club de, de, de vélo, ou je vais m'inscrire sur un club Facebook de gens que je ne connais pas, mais c'est pas grave, c'est des gens qui font du sport dans ma région régulièrement et donc ça ça va me motiver pour que j'en fasse prendre ce genre de résolutions qui sont beaucoup plus simples, c'est juste une histoire de, de le faire quoi. Prendre ce genre de résolution pour que dans votre vie, ce qui vous fait plaisir, arrive plus souvent. C'est quand même une résolution vachement plus facile à prendre. Et ça vous met vraiment le pied à l'étrier pour vous faire croire en cette mécanique de la bonne résolution qu'on tient. Quoi. Une autre chose qu'on voit souvent quand on essaie de prendre des bonnes résolutions, c'est toujours penser à plus. Je devrais faire ça en plus, je devrais ajouter ça à ma vie. Mais en fait, il est beaucoup plus facile, souvent, non seulement d'identifier, mais en plus de faire, en fait, de faire quelque chose qui retire, faire moins, faire moins de choses. Prendre moins d'engagement vis-à-vis de personnes pour lesquelles, dans le fond, pff, ces gens-là ne sont pas si importants que ça. Faire moins. Et puis il y a les résolutions qui sont plus difficiles à maintenir dans le temps. C'est vraiment s'attaquer à des problèmes, des choses plus importantes, des gros problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'on a déjà pris ce genre de, de résolutions et qu'on les a abandonnées qu'il ne faut pas réessayer. Il faut peut-être juste penser à comment réessayer différemment. Donc première des choses, vérifier si réellement ce à quoi on veut s'attaquer... Eh bien, il faut vraiment s'y attaquer, Il faut vérifier ça. Est-ce que réellement, il y a de véritables motivations pour le faire Et pour ça, il y a des techniques, il y a des outils dont je parle sur mon blog. Donc, allez y faire un tour et vous les trouverez. Maintenant, si euh, la résolution, le problème difficile auquel vous devez vous attaquer, euh, c'est vraiment quelque chose de compliqué, eh bien, mangez-le comme on mange un éléphant. C'est-à-dire, coupez-le en petits morceaux. Alors je sais que là aussi c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu bateau, mais pourtant c'est la vérité, c'est très très important. Il faut juste savoir comment on découpe un éléphant en morceaux. Et ça fait partie de mes bonnes résolutions pour 2019. Trouver le moyen d'être plus concret encore euh, dans l'aide que je vous apporte. Cette année je me suis rendu compte d'une chose importante. Euh,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 a très vite.